Je m'appelle Christian Abégan, je suis un amoureux de la cuisine, des arts culinaires, de l'Afrique culinaire et de la recherche culinaire, tout autour des saveurs africaines. C'est toujours une Afrique en devenir parce que ce continent souffre d'une méconnaissance de beaucoup de valeurs, beaucoup de talents. La cuisine reste pour moi le réceptacle de la vie et qu'effectivement c'est un véritable don de soi de pouvoir se dire je vais faire ce métier. Je vais m'apprêter à le faire. Je vais chercher à ravir les papilles d'un des autres. Je vais m'abandonner et m'oublier aussi pour pouvoir cuisiner et apporter ce savoir, cette culture, cette histoire, cette passion donc autour de moi. Et on a aussi une afro-descendance culinaire. Ce qui veut dire que cette cuisine africaine a inspiré le Brésil, les, on a des, les, le Mexique, les, les, les Antilles, la Jamaïque et toutes ces îles, tous ces pays qui ont connu aussi cette influence euh, comme à Cuba, on a quand même ces cuisines, où on a des recettes qui se retrouvent, comme j'explique dans mon livre Le patrimoine culinaire africain, des recettes transversales qu'on retrouve à 10 000 kilomètres et qui sont proposées aussi dans le continent, au même niveau de savoir faire de goût de présentation, de culture. C'est quand même un élément civilisationnel de la cuisine et qu'effectivement, ces passerelles sont effectives et nécessaires. Les mécanismes de la cuisine fusion sont des, des mécanismes qui ont parfois heurté, dérangé énormément, parce que euh, souvent, la fusion permet pour moi, fusionner, c'est de pouvoir assembler des éléments qui peuvent aller ensemble, pas s'entrechoquer. Des éléments qui peuvent s'emboîter sont nécessaires et peuvent donner la possibilité de donner une identité différente donc à un plat. Sauf qu'il est nécessaire toujours de gérer l'ADN. L'ADN que est parce qu'il y a l'histoire. L'histoire civilisationnelle d'un plat. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, qu'il faut connaître avant de faire un plat qui fait Tu mets un peu de piment, pour vous. Et un peu de chicoline. Ah, bon. bon. Une culture culinaire afrodescendante descendante euh, je la réexplique moi dans un cadre où, euh, pour que les jeunes africains et les autres, les ultramarins, euh, se réapproprient leur culture culinaire. Parce qu'avec la recherche, j'y réinstalle les bases. Chacun a une madeleine de Proust qui concerne la cuisine et qui est inhérente. Non seulement une, une, une madeleine de Proust, parce que quand on voyage au niveau de la culture afro-descendante, cette madeleine de Proust nous engage et nous rapproche tout le temps de notre culture. Le patrimoine culinaire africain, c'est un recueil de, de recettes festives. Parce que l'Afrique a des recettes festives quand on, a, on, fait, on, fait, on fait des repas à chaque élément de vie, la naissance, la mort, le mariage, et ces éléments-là. Des recettes transversales, des recettes dont hérité donc, héritées, donc euh, de continents africains qui se retrouvent euh, en Europe ou dans d'autres pays, chez les insulaires aussi par exemple, et des recettes revisitées, des recettes traditionnelles avec quelques, quelques usages, mais surtout une adaptation pour que la, le, le cuisinier, la cuisinière contemporaine puisse euh, trouver donc, euh, une lecture simple, pratique, sans additifs culinaire comme on cuisinait donc avant, mais avec une forme, de, de, de, de, de, de, de, de forme contemporaine, une forme de modernité. Les Africains s'y retrouvent dans ces livres parce qu'il y a des thèmes qui les renseignent sur leur, euh, leur culture, leurs épices. Les jeunes Africaines qui sont urbaines euh, trouvent la capacité de cuisiner sans beaucoup de graisse et tout, au niveau des problèmes de santé. Euh, les Afro-descendants euh, euh, s'y inspirent parce qu'ils peuvent cuisiner... Euh, d'une manière simple, actuelle et contemporaine des plats euh, euh, traditionnels ou des plats d'inspiration africaine ou, ou revisite et découvre aussi. Les populations du reste du monde découvrent donc cette Afrique culinaire qui est adaptée pour les palais du monde entier euh, en, en enlevant tous les clichés qui font quand même euh, le, le désastre d'une connaissance non culinaire. une recette d'une cuisine fusion. Moi, je ferais, vais euh, partir de, de la teranga du Sénégal et puis euh, on va aller sur le, le yassa, qui est euh, cette emblématique poulet grillé, mariné, avec donc compoté d'oignons, donc, euh, donc du riz. Donc ces saveurs qui sont citronnées, qui sont euh, euh, avec des goûts qui sont marqués, écorcés. Elle supporte, par exemple, d'y rajouter euh, des, dates. des dates. On peut y rajouter donc de l'ananas aussi, parce que euh, l'oignon grisolé est sucré. Donc, tout élément qu'on peut rajouter à l'intérieur peut essayer d'aller à cela. On peut donc se débarrasser ou bien dire euh, euh, au revoir au poulet à un certain moment, reprendre cette même recette comme un yassa et travailler sur, avec du homard ou de la noix de Saint-Jacques en gardant quand même l'ADN dans, dans un plat comme celui-là. C'est cette compotée d'oignons de, de, de, de, qui est citronnée. Quand on voyage, on visite les autres on arrive à comprendre les mécanismes, les mécanismes sociétaux des, des, des, des peuples quand on on, se rencontre, on, on voit ce qu'ils a et qu'on goûte et qu'on participe. Goûter à ce que les autres cuisinent, c'est rentrer dans leur univers quelque part. Et souvent mieux les accepter, mieux les connaître, mieux les rencontrer.